Plus de 8 millions de tonnes de plastique finissent tous les ans dans les océans. Et si tout ce plastique pouvait se dissoudre en éléments non toxiques La société italienne BioOn aurait peut-être trouvé la solution. En 2007, un groupe d'entrepreneurs a créé la start-up BioOn, dédiée à la production de matériaux 100 écologiques et durables. Leur succès repose sur une équipe hautement qualifiée composée principalement de biologistes et chimistes. Leur invention révolutionnaire Utiliser les matières premières renouvelables issues de déchets agricoles pour produire des polyhydroxyalkanoates, PHA, du bioplastique véritable. En collaboration avec des universités internationales et des entreprises privées, la durabilité et les applications possibles du produit ont été testées. Le PHA de BioON est un polyester biodégradable qui est produit naturellement par des bactéries non pathogènes et non génétiquement modifiées. Les bactéries se nourrissent de tout type de sucre et produisent en conséquence une réserve énergétique, le PHA. Le PHA est extrait au cours d'un processus durable sans utiliser de solvant chimique ou organique. La poudre sèche de PHA peut être colorée et comprimée sous forme de granules, comme le plastique traditionnel à base d'huile. La poudre et les granules de PHA peuvent être utilisées pour fabriquer des produits aux propriétés et utilisations très différentes, comme dans les cosmétiques, les médicaments, les emballages, les vêtements et les domaines d'application innovants. Mais le meilleur reste à venir. Une fois utilisé et jeté, ce bioplastique se dissout en quelques jours en des molécules non toxiques et se métabolise. Peu importe qu'il soit sous terre, dans les fleuves ou dans les océans. L'entreprise propose sa technologie franchisée à des clients du monde entier et poursuit ses recherches. Pour augmenter la biomasse utilisée, définir des normes de production et identifier de nouveaux champs d'application. Comme le montre l'histoire de BioOn, des idées pionnières et originales peuvent faire la différence. Alors explorons de nouveaux horizons.